Jean-François Joulard, qui est le directeur général de Greenpeace France ça. Qui a accepté à notre demande de venir nous voir parce qu'on avait préparé un débat sur le TAFTA que vous avez peut-être suivi la semaine dernière c'était un peu court pour le faire venir et on s'est dit que c'était quand même hyper intéressant d'avoir ton opinion, ton regard et sur ce qui se passe ici en général et en particulier sur ce texte du Tafta, sur les fuites que vous avez réussi, merci d'ailleurs, à, à, à générer pour qu'il y ait un débat de fond qui se fasse autour de ce texte, même si quelque part on essaie de se rattraper apparemment sur le, le TISA dans notre dos vu que tout le monde sûr. est sur le Tafta. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est organisé ces fuites sans, sans mettre en péril personne ben, En fait, effectivement, je peux pas, je peux pas dire euh, qui nous a communiqué ces, ces, ces informations, bien sûr. Mais euh, la première chose qu'on a, qu'on a, qu'on a faite quand on a eu ces infos, c'est qu'on a vérifié l'authenticité du document et vérifié si on avait suffisamment de matière pour donner une, un bon aperçu de ce qu'il y avait dans ce dans ce, dans ce traité, en tout cas de de la version qui était négociée au moment où on a eu le, le texte. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait euh, pas l'intégralité du, du traité, mais une bonne partie. Et en en tout cas, c'est quelque chose qui était suffisamment significatif pour montrer un peu l'état des négociations et l'état des positions de l'Union Européenne d'un côté et des états unis de l'autre. Et donc, du coup, on n'a pas hésité très longtemps. On s'est dit, ça fait trois ans maintenant que ces négociations qui vont potentiellement, si le traité est signé, nous concerner tous, en Europe ou aux états unis et ces négociations sont menées dans le plus grand secret. Il faut rappeler quand même que le, même les, les responsables politiques qui participaient à, à, à des discussions, comme les parlementaires européens, devaient aller dans des pièces sécurisées, euh, avaient droit de lire le document, mais pas d'en faire une copie, le document était en anglais uniquement, il pouvait pas être traduit et tout donc tout était fait pour que finalement il y ait, il y ait très peu d'opacité, euh, qu'il y ait une grande opacité et très peu de transparence pardon sur ce, sur, sur ce traité et on s'est dit il en relève de l'intérêt général donc notre responsabilité c'est de donner au plus grand nombre la possibilité de, euh, de se faire sa propre opinion on ne demande pas euh, aux gens d'avoir la même opinion que nous sur ce traité en revanche on leur dit voilà maintenant on a publié un état suffisamment important de, de, de ce traité, allez le lire, c'est pas une lecture facile, c'est un texte assez technique euh, dans un jargon assez euh, commercial et, et, et juridique, mais en tout cas il y a tout un tas d'associations, d'experts, de juristes de, de responsables politiques aussi qui peuvent aujourd'hui aller consulter ce document et se faire leur propre opinion et ensuite, on aura un débat sur la base de quelque chose de connu au moins. Mais on voulait euh, rétablir un peu de ce, de, ce, de ce débat démocratique dont on était privé depuis le début des négociations parce qu'encore une fois, il y avait une, la plus grande opacité autour de, de ces négociations. Oui, en fait, il y a un, je, je crois qu'il y a quelque chose qui va être négocié les 28 et 29, dis-moi si je me trompe, qui est une sorte de, de mandat de négociation qu'on donne à l'Europe, que chaque pays européen donne à l'Europe pour pouvoir négocier. Je crois qu'il y a un accord de principe qui a été donné il y a trois ans qui va être renouvelé euh, d'ici peu de temps. Finalement, la fenêtre est assez courte euh, pour pouvoir éventuellement euh, générer ces débats Est-ce que c'est facile Est-ce que tu as l'impression qu'il y a suffisamment de, de médias, de, de, de, de sociétés civiles qui s'en emparent comme elle peut pour pouvoir créer ce débat-là avec les citoyens et les responsables politiques En France, non. En France, non. Dans d'autres pays, oui. Il y a une grosse mobilisation anti-TAFTA ou anti-TTIP, comme on l'appelle dans les autres pays, en, en, en Allemagne, en Autriche, par exemple, ou dans un certain nombre de pays qui se sont mobilisés euh, euh, très très tôt parce qu'ils ont tout de suite anticipé sur les conséquences environnementales, sur les conséquences sanitaires euh, pour. pour pour notre santé à tous, si ce traité était signé en l'État. En France, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué de se, se l'expliquer, mais la mobilisation a eu du mal à démarrer. Il a fallu attendre un petit peu, et puis ce n'était pas un débat politique non plus. Très peu de responsables politiques en parlaient. Donc c'est vrai que la mobilisation n'a pas, pas suffisamment pris. Je crois aujourd'hui que cette mobilisation est là. Il y a eu un certain nombre de déclarations de, responsabilité, de responsables politiques ici ou là. On a le sentiment aujourd'hui que, en tout cas, euh, s'il n'y a pas une vraie évolution dans ce, dans, ce, dans ce traité, il ne sera pas signé en l'État. Plusieurs pays, notamment la France, à travers François Hollande, ont fait savoir qu'ils ne signeraient pas le traité en l'état. Donc pour nous, c'est plutôt une, une, une victoire d'étape. On n'est pas euh, satisfait, mais en tout Après, cas, une victoire d'étape. Ça ne dit pas à quelle hauteur ils le signeront. Ça, ça ne dit pas ce qu'ils qu attendent ou ce qu'ils espèrent dans ce texte pour, pour, le, pour le signer in fine. Donc on est bien sûr très prudent et on le sera jusqu'au bout. Mais on a le sentiment qu'on a permis au moins de, voilà, de faire avancer ce, ce, ce débat-là, euh, d'apporter notre petite pierre à cet édifice. Mais encore une fois, euh, tu as raison, c'est loin d'être gagné, il faut être vigilant, il faudra être vigilant jusqu'au bout si, si, si ce traité euh, finalement est signé. Un disons qu'on se rend compte que dans les, dans les lois et dans les textes politiques qui passent comme ça, on a tendance à demander un petit peu plus pour pouvoir ensuite revenir légèrement en arrière, comme on négocie dans un souk. C'est-à-dire euh, concéder euh, deux petites choses pour finalement réussir quand même à faire passer un texte qui restera extrêmement dangereux pour les sols, pour euh, la santé publique, pour euh, énormément d'accords qui ne favorisera pas l'emploi, qui va niveler vers le bas la qualité de l'alimentation, qui va niveler vers le bas les conditions de travail des gens qui produisent l'alimentation aussi. On parle aussi des services, on parle d'énormément de choses, donc il y a une grosse inquiétude. Et puis personne, parle très peu de gens parlent du, du CETA, qui est donc le, le, le même accord, la deuxième euh, phase de la même pièce avec le Canada. Qui elle aussi a une politique agricole qui est un peu particulière. On parle de, de viande irradiée à la frontière, de viande hachée. On parle de trucs qui nous font un peu flipper quand même. Oui, c'est vrai qu'on a, a on a beaucoup parlé du TAFTA parce que c'est les États-Unis, donc ça concentre tout un tas de, de choses liées à l'imaginaire et aux échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. Mais il y a beaucoup de traités comme ça qui, euh, qui ont déjà été signés pour certains entre les États-Unis et le et le continent Pacifique ou entre les États-Unis et le Mexique et le Canada. Il y a beaucoup de comme ça de traités de, de, de libre échange comme on les appelle qui ont été signés dans le dans le monde. Il y a effectivement le CETA entre le Canada Canada et l'Europe le, le, qui porte un peu les, je dirais les, les, les, les, les mêmes risques finalement que le, que, le, que le TAFTA à moindre échelle mais on a le sentiment que le CETA ne doit surtout pas être signé parce que quelque part ce sera un cheval de Troie pour ensuite faire passer le, le, le, le, le TAFTA donc c'est tout à fait ça donc il faut s'opposer avec la même vigueur au CETA que, que, que ce qu'on a fait au TAFTA mais sur ce que tu disais sur euh, l'état des négociations. C'est exactement la stratégie des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, et c'est ce qu'on a pu lire dans le document qu'on a révélé, ne, ne veulent pas bouger d'un iota. C'est-à-dire ont des positions euh, très fermes, ne veulent pas du tout ouvrir euh, leur marché public, ne veulent pas du tout assouplir leur réglementation ou rehausser leur euh, réglementation, notamment en termes de protection environnementale ou de protection sanitaire. Et on a le sentiment que la stratégie des États-Unis, c'est de, de rester très très ferme, pour, au dernier moment, finalement, accorder deux trois concessions à la marge, et du coup, les européens seront contents. Et puis, on aura signé un accord qui sera euh, dommageable pour tout le monde, mais surtout que finalement, quand on met les deux dans une balance, je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps que l'Europe a un PIB plus important que celui des États-Unis. Donc, en quoi cet accord est vraiment fondamental pour nous, là où on sait qu'en Europe, on a quand même une agriculture qui est extrêmement développée, enfin, on n'a pas besoin des États-Unis. Euh, pour l'import de produits, peut-être que les États-Unis ont plus besoin de nous que l'inverse. Pourquoi ce rapport de force n'est-il pas inversé finalement Parce que les États-Unis portent une position très ferme et qui est une position euh, euh, unifiée, parce que c'est un gouvernement. Et de l'autre côté, l'Union européenne a une position très faible, parce que disparate entre les différents États membres. Il y a des positions très différentes selon les, selon les États membres. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression que l'Union européenne est dans une position très très faible, très affaiblie en tout cas par rapport, euh, par rapport aux États-Unis. Mais je suis d'accord, ce traité en l'état, il ne nous amène... Euh, rien d'utile, rien, rien, ouais. rien de bénéfique et il risque de nous prendre beaucoup de choses s'il est signé en état. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer, qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin de ce traité. Il ne va rien apporter, on nous promet des millions d'emplois, mais c'est des chiffres comme ça bah, au doigt mouillé. On, on, on on, au contraire, on sait qu'il y a des risques effectivement, environnementaux sur notre alimentation demain et tout. Au mieux, il va contribuer à enrichir quelques multinationales qui vont augmenter leurs importations ou exportations selon l'endroit où, se, où ils se trouvent. Mais, mais c'est tout. On a beaucoup parlé des PME et tout, mais c'est faux. Il va précariser justement les, les petites structures qui font euh, des choses correctement, c'est-à-dire à des frais un peu plus importants. Ça va justement précariser ces petits qui vont se retrouver avec un marché concurrentiel qui est encore plus puissant que celui qu'ils avaient jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui. Parce qu'on parle en plus de s'il n'y a plus de taxes d'import euh, aux douanes, ça veut dire que euh, tous les produits de mer, pardon de le dire, euh, qu'on n'exportait pas parce que ce n'était pas rentable de le faire avec les douanes peuvent finalement passer aujourd'hui. Et au nom de la crise, au nom du fait que les gens ont du mal à s'alimenter, on va faire passer des produits de plus en plus mal fabriqués, au détriment des produits qu'on fait encore correctement. Donc finalement, c'est vraiment une, un nivellement vers le bas de tout ce qu'on a réussi à sauvegarder pour l'instant en Europe. Oui, et puis et encore une fois. Thank you. Qu'est-ce que ça va nous apporter le, le, le PIB des États-Unis, et l'Union européenne, c'est la moitié du PIB total de la planète. Les échanges commerciaux entre les États-Unis, et l'Union européenne, c'est les deux tiers. Ça représente les deux tiers des échanges commerciaux sur la planète. Alors on peut toujours vouloir faire plus et augmenter encore le commerce, augmenter encore les chiffres d'affaires, encore, augmenter encore la productivité, mais à quel prix non, mais On dit c'est pour faire barrage à la Chine, mais c'est quand même un argument un peu de. de, de oui, de non, je, on je, agite je à gauche pour faire absolument, quelque chose absolument, à droite, absolument, euh... absolument, je n'y crois pas. Aujourd'hui, tous les tous les échanges qu'on a eus avec des gens qui connaissent bien le sujet, personne ne m'a convaincu. Moi, que ce traité pouvait apporter quelque chose de positif. Nous On en a parlé avec des économistes, dont Thomas Porchet, par exemple, qui est venu ici. Et on avait l'impression, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu à un moment, que c'est vraiment euh, la même recette que celle de la loi travail. C'est-à-dire que c'est un, un abandon euh, de, de pouvoir, de protection même, des États vers des grandes multinationales. Finalement, c'est l'aveu qu'on change de monde, qu'on change de paradigme et qu'aujourd'hui les États sont prêts à à donner les clés à des gens qui n'ont pour seule ambition que de faire du profit, finalement. C'est exactement le cas de ce qui s'est passé avec l'accord la, avec entre les états unis et le Canada, qui existe déjà, par exemple. Euh, le, le président Obama euh, euh, s'est opposé à la construction d'un pipeline entre, entre les, le, le Canada et les états unis pour importer depuis le, depuis le Canada des sables bitumineux qui sont très euh, néfastes pour le, pour le dérèglement climatique et tout ça. Et donc, Obama s'est opposé à ça. Et du coup, la compagnie qui était censée exploiter ce pipeline s'est retournée contre l'administration américaine poursuit en justice aujourd'hui l'administration américaine et va certainement gagner en justice au nom de ces, de ces fameux tribunaux qui dépassent en fait les juridictions normales les et va certainement récupérer voilà, des, des dommages à intérêts colossaux. Alors certains trouve ça normal qu'une entreprise puisse se retourner contre une administration. Moi, je trouve ça normal. Ça veut dire que ne peut pas se retourner contre l'entreprise. Exactement, ça veut dire que l'administration n'est plus maître de ses choix de société. Parce que l'on touche à des choix de société. Si Obama ne veut pas de ce pipeline, ce n'est pas, pas parce qu'il veut faire du mal à l'entreprise qui le construit. C'est parce qu'il veut protéger les habitants américains du dérèglement climatique. Et au-delà des habitants américains, les habitants de cette planète. Donc, euh, je fais pas la, du tout l'apologie d'Obama. Mais sur ce coup-là, il, il a raison. Et ça veut dire qu'au nom de ces traités, demain, on, on, on, on ne pourra plus avoir de choix de société. Tous nos choix de société... Le fait qu'on a refusé en France jusque-là les OGM par exemple ou les gaz de schiste, ce sont des choix de société. Aujourd'hui, on va contester ces choix de société devant des tribunaux privés et on risque de, de, de casser des choix de société parce que des entreprises auront réussi à faire condamner des États. C'est insensé. surtout, ils vont faire condamner des États, c'est-à-dire que c'est les contribuables qui vont payer les amendes qui seront données aux États parce que ce n'est pas les États qui vont les payer. Donc ça veut dire que non seulement on les finance déjà aujourd'hui en achetant leurs produits je s'appelle pas du boycott, mais franchement, il y en a quand même pas mal de lancer et autant les suivre parce que c'est le seul endroit où on peut fragiliser ces gens-là. Et, et finalement, par exemple, là, il une, une la, la réautorisation provisoire du Roundup n'est pas passée en Commission européenne hier ou avant-hier. C'est quelque chose, euh, si jamais le TAFTA avait été signé, sur lequel on pourrait nous attaquer, par exemple. Absolument, c'est quelque chose sur lequel Monsanto pourrait euh, euh, attaquer un État comme la France ou différents États européens en disant bah « oui, mais vous portez préjudice à mon commerce, vous, pré vous portez préjudice à mon chiffre d'affaires, donc je vous demande Temps et le temps, ça va être forcément des centaines de millions d'euros. Parce que quand on a Monsanto d'un côté, c'est tout de suite des centaines de millions d'euros. Et on va se retrouver effectivement, nous contribuables européens, à devoir payer des dommages et intérêts à Monsanto. Et donc presque à renforcer pour Monsanto pour qu'ils voilà. soient encore plus et puissants et face à nous. Et, et presque et... pour s'excuser de ne pas vouloir leurs produits qu'on trouve nocifs. C'est quand même le monde à l'envers. Ouais, on va avoir du mal à expliquer ça aux enfants qui commencent à avoir plus de bon sens que nous. On va avoir du mal à leur dire pourquoi ce truc-là fonctionne comme ça. Et j'ai lu un petit peu euh, rapidement aujourd'hui euh, différentes prises de position que tu as pu avoir. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'insurgent sur le fait que ça va complètement à l'encontre des accords qui ont été signés à la COP 21. C'est-à-dire que finalement, le, le, le taux carbone de, de cet échange-là, qui va faire exploser un peu les imports export entre l'Europe et les États-Unis, va être c'est extrêmement dommageable aussi pour euh, l'environnement en général. Oui, c'est ce qu'on a dénoncé aussi parce qu'on n'a trouvé aucune mention de l'accord de Paris. Quoi qu'on en pense, l'accord de Paris permet de faire avancer la lutte contre le dérèglement climatique. Il vient bien trop tard et il n'est pas est assez base, ambitieux. Mais voilà, il voilà, y, a, y, a, y a au moins quelque chose sur lequel on peut se, on peut se baser maintenant. Et il n'y a aucune mention de cet accord de Paris. Donc c'est finalement comme si on faisait totalement abstraction de l'impact climatique vont avoir l'augmentation de ces échanges commerciaux si ce traité est signé. Donc c'est absolument euh, euh, là aussi insensé et surtout irresponsable vis-à-vis -vis des engagements que ces mêmes états ont pris. Donc on, on se demande pourquoi des états finalement se retrouvent pendant deux semaines à Paris et pendant des mois avant pour, euh, pour signer ce fameux accord de Paris si au cours des premières négociations commerciales quelques mois plus tard, on fait comme si ça n'existait pas. Donc c'est c'est c'est un renoncement total du politique là-dessus par rapport à, à, à, à, à, au pouvoir économique. C'est c'est se tirer une balle de, dans le pied. C'est-à-dire qu'on va effectivement signer un accord et, le, et, et quelques mois plus tard on va prendre des mesures qui vont à l'encontre de cet accord. Donc pour moi c'est c'est un non-sens. Oui, C'est-à-dire que vraiment il n'y a plus l'éthique n'est plus prioritaire. Le, le le principe de précaution, euh, le, la responsabilité publique de la santé de ses citoyens et, et le l'éthique en soi, la morale euh, telle qu'on peut l'entendre, n'est plus prioritaire sur les accords commerciaux. Non, mais c'est surtout il oui, y, y a ça. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a aucune, euh, aucune constance dans l'engagement politique aujourd'hui. On le voit avec ce gouvernement. Ce gouvernement, s'il était sérieux sur les engagements climatiques, il devrait s'engager sur une sortie du nucléaire pour faire de la place aux énergies renouvelables qui sont les seules pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Il devrait arrêter de faire un pseudo-référendum sur Notre-Dame-des-Landes et dire stop à Notre-Dame-des-Landes, qui est une aberration là aussi euh, euh, d'un point de vue climatique. Il de... Il devrait, euh, il devrait euh, tout de suite arrêter ces négociations, euh, TAFTA, CETA et, et autres. Il y a tout un tas de choses qu'il devrait euh, qui, qui devraient transcrire en acte ce qui a été signé dans l'accord de Paris. Sinon, on va se retrouver avec un accord de Paris qui, déjà, n'est pas assez ambitieux, ne permet pas d'aller assez vite, mais va rester un engagement de papier. Et puis surtout, si les gens qui les signent ne les mettent pas en action quand ils sont au, au gouvernement, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2017, il va être quand même compliqué ensuite de tenir des engagements derrière. Euh... Oui, c'est le problème de la temporalité politique qui, qui n'est jamais la même que, que, euh, que celle de, de nos choix de société, notamment de cette course contre le dérèglement climatique. On a le sentiment qu'il y a un véritable opportunisme aujourd'hui qui fait que toutes les décisions... Euh, à très court terme sont favorisés. Dès qu'il y a un arbitrage politique, c'est un arbitrage à très court terme. On se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ce soit mis en place demain et que ça a un impact demain. Et puis on, on sait aussi qu'on est dans une période de campagne électorale ou de pré-campagne électorale et qu'aujourd'hui tout est pensé à l'ode de cette campagne électorale qui aura lieu l'an prochain. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait le sentiment qu'il euh, qu y a eu un certain nombre d'avancées. Euh, L'an dernier, il y a eu une loi de transition énergétique votée en France qui, pour la première fois, là non plus, elle ne va pas assez loin, mais pour la première fois, engageait la France sur une réduction de la part de nucléaire en France. C'est la première fois depuis, que le, euh, depuis euh, euh, que le général de Gaulle a lancé le programme nucléaire en France qui avait dans une loi quelque chose qui inscrivait une trajectoire inverse, c'est-à-dire une réduction de la part du nucléaire. Donc il y avait quelque chose qui potentiellement pouvait s'amorcer, mais on s'arrête au milieu du guet. François Hollande a promis la fermeture de Fessenheim, mais avant la fin du mandat, on n'y sera pas. Euh, il a voté une loi qui, certes, doit réduire la part du nucléaire, mais si on ne commence pas à fermer des centrales nucléaires, ben on n'y arrivera jamais à réduire, le, à réduire la, la, la part du nucléaire. On est toujours... Il y a un classement européen qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le développement des énergies renouvelables. La France est en 16e position au niveau européen. On est loin du compte. Est on est très, vrai. très loin du compte. Et du coup, est-ce que tu penses que... Même si on sait que ça a une incidence, euh, on en parle souvent avec les gens de, qui viennent ici pour parler de ces sujets d'environnement de se dire, les consommateurs ont quand même un rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui, c'est des consommateurs. En gros, on peut choisir de quitter EDF. Moi, je l'ai fait il y a deux semaines. Vous pouvez le faire, c'est super facile vous faites en ligne pour aller chez Enercop. Euh, aucune coupure, rien, n'ayez pas peur, vos frigos ne vont pas être débranchés. C'est exactement la même chose, ça coûte le même prix, sauf que c'est du 100% renouvelable éthique. Donc il y a des choix comme ça qu'on peut faire. Il y a aujourd'hui Internet qui permet quand même de savoir qui fabrique quoi, comment. On arrive quand même dans une ère où, même si on dit que c'est très bobo, il y a quand même beaucoup de gens en Europe qui s'interrogent sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils font manger à leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui commencent à racheter du local, même au-delà du bio du bio local, parce que du bio fabriqué par Carrefour c'est pas toujours euh, si intéressant que ça. Est-ce que tu t'as pas l'impression que c'est aussi euh, quelque chose qui peut faire avancer les choses mais qui doit être accompagné d'actes politiques C'est pas assez Si, si, si, on a, on a aujourd'hui effectivement des choix dont on était privé jusque là. Et, et c'est vrai qu'on peut quitter EDF pour aller chez Nercop, on peut euh, quitter euh, la Société Générale ou la, ou la BNP euh, pour aller au Crédit Coopératif ou à la nef enfin voilà il y a des alternatives comme ça. On peut réduire sa consommation de viande ou devenir végétarien, il y a, y a beaucoup de choix aujourd'hui de sociétés qui sont possibles. On peut privilégier le train, l'avion, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui existent, qui sont possibles. Est-ce est que c'est suffisant Je ne sais pas. C'est compliqué. En tout cas, c'est vrai qu'on a cette, cette, cette capacité d'influencer euh, le, le cours des choses. Voilà. En, en revanche, moi, je ne veux pas non plus faire porter toute la responsabilité aux citoyens. Ce serait trop facile. Ce serait un désengagement des politiques, un désengagement des entreprises, etc. Donc, on a tous un, un rôle à jouer. Mais les responsables politiques ont un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des réglementations qui nous aident à, à, à franchir ce cap-là, euh, ce n'est pas possible. Les citoyens doivent impulser des choses, mais ensuite, le politique doit suivre. Euh... Si le politique suivait, est-ce que vous existeriez Je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes, c'est la société civile qui fait toutes les avancées en termes de recherche, en termes de développement, en termes de financement. C'est-à-dire que les citoyens financent la recherche des associations, est-ce qu'à un moment donné, de toute façon, le système politique n'a pas lâché la rampe il y a longtemps, malheureusement, sur ces choses-là Je suis pas en train de te faire dire des choses qui vont te mettre dans de mauvaises positions. Non, Je m'interroge. Non, non, je, je, je, je, peux, je suis tout à fait libre de ma parole sur ces sujets-là, il n'y a aucun problème. Euh, non, moi, je reste un, un tout petit peu plus optimiste que ça sur, le, sur, le, sur, le, sur la politique. Euh, je, je ne mets pas tous les politiques dans le même panier, je ne mets pas tous les responsabilités dans le même panier. Je suis très déçu du gouvernement actuel sur lequel on avait placé beaucoup d'espoir, nous, Greenpeace, en termes de, de, de, de protection de l'environnement, avec un programme qui euh, était loin du compte, mais qui avait des, des engagements et une ambition, notamment sur la réduction du nucléaire. Donc c'est vrai que je suis très déçu. On a été très déçu, on a l'impression d'avoir été un peu trahi. En revanche, je pense aujourd'hui que ce, euh, cet engagement des citoyens est absolument nécessaire, il est indispensable, il doit être amplifié. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui se, euh, qui se passe ici, dans des, dans des collectivités locales, dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des villages, dans des entreprises parfois aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de passer à l'action et qui passent à l'action, même qui n'ont pas simplement envie, qui le font. Mais en revanche, à un moment donné, si on veut... Changer d'échelle, si on veut faire en sorte que ça aille plus vite, si on veut faire en sorte que ça touche tout le monde, il y a malgré tout besoin que l'action politique accompagne ce mouvement-là. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit suffisamment nombreux, suffisamment forts pour que les responsables politiques, quoi qu'ils en pensent, n'aient pas le choix. C'est qu'à un moment donné, il faut changer les mentalités sur un certain nombre de, de discours dominants qui nous mènent dans le mur. Il faut changer aujourd'hui de modèle de production énergétique, on en a parlé. Il faut aujourd'hui changer de modèle de production agricole parce qu'on va dans le mur, on appauvrit les sols, on appauvrit des agriculteurs, on détériore notre alimentation et notre santé. Donc il il y a tout un tas de choses, effectivement, qui passent par des actions des citoyens, mais qui, à un moment donné, doivent être accompagnées par les responsables politiques. Sinon, on perd du temps, sinon on ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin. Et tu crois qu'ils ont encore la main justement à l'ère du TAFTA, à l'ère des décisions européennes Est-ce que finalement les pays aujourd'hui ont encore la possibilité de prendre des décisions véritablement radicales par rapport à leur prise On a vu des pays d'Europe le faire Oui, s'ils si, si, si, sont forts, s'ils ont une vraie volonté politique, oui, on peut le, on peut le faire encore aujourd'hui, bien sûr. Les, les, les responsables politiques n'ont pas pied et mains liés avec les, avec les entreprises. Les, les entreprises font un lobbying énorme. Mais à la limite, c'est leur rôle. Je ne leur veux pas même. C'est leur rôle de faire ce lobbying-là. Euh, J'en veux aux responsables politiques qui ne sont pas assez forts pour résister à ce lobbying. Mais aujourd'hui, personne n'oblige François Hollande ou demain un autre président ou une autre présidente à signer le, à signer le TAFTA. Personne ne les oblige à le faire. Personne n'oblige les responsables politiques aujourd'hui à céder face au lobbying de telle ou telle entreprise. Les responsables politiques ont quand même encore aujourd'hui une vraie capacité d'agir et d'influer sur le cours des choses. Mais il faut le vouloir. Il faut être prêt à en assumer les conséquences. Il faut être prêt à se fâcher avec un certain nombre de gens. Il faut être prêt à être impopulaire. Il faut être prêt à se mettre à dos tout un tas de, de, de, de, de lobbies et de, et de, et de, et de pressions. Mais voilà, c'est ça la politique aussi. C'est pas quoi, simplement de... euh, être au milieu et toujours essayer de trouver une position consensuelle. Non, la politique c'est pas consensuelle. L'action politique c'est pas consensuelle. Il faut être prêt à se mettre à doute tout un tas de gens. Mmh. On va parler aussi un peu globalement, vite fait, de ce que fait Greenpeace dans le monde aujourd'hui. Toi, tu es, es sur la France. J'imagine que tu ne t'occupes pas que du TAFTA, Il y a pas mal de non, sujets. Greenpeace, ça couvre quoi, en fait Parce qu'on connaît le nom, tout le monde, mais on ne sait pas toujours ce que vous faites vraiment. En fait, on a, on, a, on a plusieurs campagnes actives. Il y a celle sur la transition énergétique dont on a parlé, c'est-à-dire sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles pour basculer la France, mais le monde entier, dans une nouvelle ère qui est celle des énergies renouvelables, d'une sobriété énergétique, d'une consommation énergétique mieux maîtrisée. C'est notre première campagne. Il y a une campagne aujourd'hui sur la promotion d'une agriculture écologique. Une agriculture écologique, c'est une agriculture qui replace l'humain au cœur de notre production alimentaire. Et qui redonne à l'humain tout son sens, qui réconcilie euh, l'humain le, et l'environnement. On peut aujourd'hui produire euh, l'alimentation dont on a besoin à l'échelle de la planète sans dégrader notre environnement, sans appauvrir les sols comme on le fait, sans appauvrir les Pourquoi agriculteurs tu dis non humain, plus. Ça veut, dire, ça veut dire moins de machines, moins de Ça veut dire moins de machines, ça veut dire plus de, euh, de contact humain dans la, dans, dans la production aussi, ça veut dire plus de, de, de rotation des cultures. Donc ça veut dire une agriculture qui repose sur plus de main-d'œuvre aussi et plus, de, plus de, de pratiques agricoles, moins mécanisées, moins industrielles. Moins monoculture comme on le voit aujourd'hui dès qu'on quitte Paris, euh, quelle que soit la direction dans laquelle on va on a des, les mêmes champs à, à, à perte de vue, c'est assez, assez sidérant. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur la protection des océans, beaucoup, c'est une campagne historique de Greenpeace, peut-être même la première campagne euh, sur laquelle Greenpeace est née est il, y a, il y a 45 ans maintenant. Aujourd'hui, on travaille, nous, sur la réduction de la pêche parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la biodiversité marine, c'est la, la, la surpêche qui fait que les stocks de poissons, de certaines espèces de poissons, n'ont pas le temps de se renouveler. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le thon, par exemple, parce que le thon est un poisson à, à cycle de reproduction long et que si on pêche trop de thon, ben, ils n'ont même pas la possibilité de se reproduire. Et, et avec les thons, c'est tout un écosystème marin qui est, qui, qui est menacé. Donc, on demande aux flottes de pêche européenne, il y a une grosse flotte de pêche française, espagnole et des flottes de pêche asiatiques, de limiter cette, ces, ces pratiques-là et d'arrêter surtout de prendre tout Ce qui passe aujourd'hui, on a une campagne très active sur les DCP, c'est les dispositifs de concentration de poissons qui sont des sortes de, de bouées flottantes qui font que les poissons vont se rassembler là-dessous et les, les, les pêcheurs vont, vont tout prendre dans leur filet. Donc, ils vont prendre des thons adultes, mais ils vont prendre des juvéniles aussi qui sont des bébés thons en fait. et Ils vont prendre des tortues, ils vont prendre des dauphins, ils vont prendre des requins, ils vont prendre tout ce qui passe. C'est ce qu'on voit, c'est la pêche à la challenge je Un truc, hein, ouais, les, les, les, les chalutiers de, ouais. De, de, de, de fond. Il y a plusieurs techniques de pêche aujourd'hui qui sont euh, destructrices de l'environnement et de la biodiversité marine. Donc, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur la déforestation essayer d'enrayer la déforestation affolante qui a, qui a lieu toujours en Amazonie, euh, en Afrique dans le bassin du Congo, beaucoup, pour produire de l'huile de palme, pour produire, du, euh, pour produire de la pâte à papier euh, pour exporter des, des, des grumes de bois donc on essaie d'enrayer tout ça et puis on a une campagne assez euh, iconique, et emblématique, qui est la, la, la protection de l'Arctique, parce que l'océan Arctique est menacé à cause du dérèglement climatique. La, la, la, la banquise fond. Tout est lié en fait. Tout est lié de parce toute que façon, tout est lié. Est ça. Mais ce qu'on ce, ce qu essaie de dénoncer surtout, à travers toutes ces campagnes, c'est un peu le, le cynisme ambiant. Euh, l'océan Arctique fond à cause du dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique est causé principalement par les pétroliers à travers la combustion des énergies fossiles. Le fait que euh, la, la banquise fond, ça libère des zones de l'océan Arctique sur lesquelles les les premiers à se précipiter sont les pétroliers. Les mêmes qui sont responsables de ces dérèglements climatiques, qui profitent des conséquences affolantes de ces dérèglements climatiques pour essayer d'aller chercher encore plus d'hydrocarbures, toujours plus loin, toujours plus profond, dans des Surtout conditions ça dramatiques. De, ça envoie beaucoup de rayons solaires aussi vers l'espace. Absolument, ça, ça joue peu, un rôle de climatiseur du climat, etc. Donc on essaie d'avoir un traité international, comme on a réussi à l'obtenir avec un certain nombre de, d'autres de, organisations et des pays qui se sont mobilisés là-dessus en Antarctique, il y a, il y a maintenant, c'était en 92. On essaie d'avoir un traité international qui fasse que l'océan Arctique soit totalement sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas le droit d'aller chercher du pétrole ou du gaz ou des hydrocarbures, qu'on n'ait pas le droit d'aller faire de la pêche industrielle dans ces, dans ces régions-là, qu'on limite le transport maritime, qui a aussi un, un effet néfaste sur la biodiversité marine, parce que cette région, elle concerne le monde entier. Si on détruit l'océan Arctique, on va détruire la planète. Oui, ça appartient à tous. Et du coup, le problème, c'est que c'est celui qui arrive le premier, donc finalement, c'est une surenchère de méthodes de pêche un peu agressives pour avoir. Oui, il euh... y, y a un peu ça. Il y, y a une espèce de course parce qu'il y, y, y a cinq pays en fait qui sont autour de l'océan Arctique Russie, États-Unis, Chine et puis deux pays européens, Norvège et, et, et Danemark avec le Groenland. Et du coup, ces pays-là. Bah, ils voient tout un tas de potentiel économique aussi encore une fois on, on, on, on, toujours on, on, revient, on revient toujours là et donc se disent mais tiens c'est bien il y a de nouvelles zones qui se, qui, se, qui se libèrent donc on va aller plus loin on va toujours essayer d'aller chercher euh, bah, de, nouveaux, euh, de nouveaux gisements de pétrole offshore c'est à dire ce pétrole qui est encore euh, euh, retenu sous les sous-sols les, sous les sous euh, marins donc voilà on, on, on en revient là t'as as de l'espoir encore tu, oui oui à... moi je suis très euh... parce que c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question tu vois, même par rapport à nous, notre petit niveau ici, on voit que quand on rentre dans les sujets, dans les conflits, quand tous les jours c'est défriché, expliqué, c'est laborieux, est-ce que, est -ce que ça n'épuise pas Non, toi, ça n'épuise pas. As un parcours un peu particulier en plus parce que tu as, as eu d'autres combats avant Greenpeace Oui, c'était la liberté d'expression avant qui n'est pas facile non plus, qui a toujours besoin d'être défendu, mais non, moi je, je, je reste optimiste parce que les les choses évoluent quand même. On, on en parlait sur les choix qu'on a aujourd'hui, les choix de, dans, dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation, euh, euh, N'existait pas. Quand moi j'étais gamin, on n'avait pas ces choix-là. On mangeait ce qu'on pouvait, euh, on ne pouvait pas euh, quitter EDF pour aller ailleurs. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choix qu'on qu n'avait pas. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup de... De choses qui se passent, c'est pas encore assez, ça va pas encore assez vite, ça prend pas encore assez d'ampleur, mais moi je reste optimiste, il y a aussi une prise de conscience qui, euh, euh, qui gagne du terrain, il y a aujourd'hui de plus en plus de régions dans le monde qui ont une conscience environnementale naissante. Et puis ça on fait encore du compte aussi, mais... Voilà, exactement. Donc du coup, les enfants vont peut-être évoluer aussi dans un... dans un esprit différemment de celui dans lequel on a grandi nous Oui, je, je, je pense, j'espère, moi j'ai un, un fils qui a 13 ans, je vois à quel point il est beaucoup plus euh, conscient de ses enjeux environnementaux que moi à son âge. Moi à son âge, en plus j'ai grandi moi à, à Bordeaux, pas très loin d'une centrale nucléaire du Blayet, jamais, on m'a parlé du risque nucléaire, jamais, jamais, jamais. J'étais euh, à, à 20 ou 30 km d'une centrale nucléaire, euh, mon fils de 13 ans, il est conscient et pas seulement parce que moi je travaille chez Greenpeace, parce que parce que dans les manuels scolaires on en parle, parce qu'à l'école on en parle plus, parce que dans les discussions de cours d'école et tout ça, c'est des sujets qui, euh, tant mieux, viennent viennent un peu plus qu'à qu notre époque. Donc non, je reste optimiste. Il y a, il y a... En plus on a les solutions, on a des alternatives qui on existent aujourd'hui, on a créé fait. des alternatives, qui change, que... elles n'existaient pas il y, a, il, y a, il y a 20 ans aujourd'hui, on a des alternatives, libre à nous de les mettre en, de les mettre en application. Et alors plus globalement, pour finir, euh, Nuit Debout, c'est la, la première fois que tu viens depuis qu'on a commencé Non, non, non, moi je suis venu très rapidement, euh, je suis venu dans les tout premiers jours, et en plus on est, on est venu aussi, on avait un stand de Greenpeace euh, pour le premier Jardin Debout, c'est-à-dire je crois que c'était le premier week-end même après le, casse, euh... après le démarrage, voilà. Mm -hmm. Où il y avait cette idée que je trouvais absolument géniale de végétaliser cette place de la République, qui est très très belle mais qui effectivement est très minérale, et donc on avait contribué euh, euh, modestement en amenant euh, des plantes, euh, du terreau, euh, des fleurs, essayer de donner un peu de un peu plus de végétation sur telle place donc non on est venu souvent et puis nos bureaux sont pas très loin donc il y a beaucoup beaucoup de militants de Greenpeace ou de salariés de Greenpeace qui passent régulièrement ici. Ouais. Donc vous en passez plutôt du bien vous On en, en pense plutôt du bien. Euh, les histoires de. Bon, vous êtes habitué, vous, à être attaqué de violence, de, de voyoucratie. Oui, c'est sûr, c'est compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Euh, surtout dans une situation d'état d'urgence. On s'est posé beaucoup de questions, nous, pendant la COP, quelques semaines après les, les, les attentats terroristes et tout. Je crois qu'il faut faire la part, de, la part des choses. Il faut respecter. Le besoin d'avoir des, des mesures sécuritaires, mais ces mesures sécuritaires ne doivent jamais, jamais se faire au détriment de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation. C'est ce qu'on a dit au gouvernement dès le début. On a dit on comprend que vous avez besoin de renforcer la sécurité, on comprend que vous avez besoin de faire plus attention. On ne nie pas le, le, le, le risque d'attentat terroristes à Paris ou en France. En revanche, ça ne doit pas être un prétexte. Et on a eu le sentiment pendant la COP notamment que on ça a servi pas de dire prétexte. À nos Excuse-nous, c'était l'état d'urgence, on a dû les laisser faire. Euh, c'est ça, ça a servi de prétexte pour interpeller des gens, pour assigner à résidence des gens, pour. Euh, Mais surtout, que valeurs tu as vu, c'est passé dans l'état de droit, c'est-à-dire les, les conditions Absolument. de l'état d'urgence sont passées Absolument. dans l'état de droit aujourd'hui, donc finalement, c'est habituer les gens à quelque chose pour grignoter un peu sur les libertés individuelles, mmh. et du coup, mmh. c'est aussi des choses sur lesquelles on s'interroge. Mais c'est vrai que les, les gens se réveillent, j'ai l'impression que chacun aujourd'hui cherche à s'informer, à s'éduquer. Je pense qu'on essaie de s'éduquer, de s'élever les uns les autres aussi, c'est-à-dire de partager son savoir, de partager sa réflexion. C'est un peu ce que j'ai vu ici, moi, quand, quand je suis venu. Déjà, je suis très content parce que l'écologie a été au cœur de discussion ici très rapidement. Et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que là aussi, l'écologie est, est intégrée dans cette euh, nécessité de changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont ici, notamment, mais pas que, ont bien compris que sans transition écologique, on ne parviendra pas à changer non, les choses, à changer le cours des choses. C'est pas accessoire. C'est pas à la marge. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Et puis, moi, j'ai entendu beaucoup de choses encourageantes. Il y a beaucoup d'énergie ici. Alors, c'est c'est compliqué je ne sais pas ce que ça va donner je ne sais pas euh, où, euh, où nous serons dans, dans, dans quelques semaines ou même, ou même quelques jours mais de toute façon c'est une c'est une expérimentation, c'est une tentative, et il faut qu'il y ait d'autres tentatives par la suite de réappropriation de, de notre capacité d'influencer le, le, le cours des choses, de réappropriation un peu de, de capacité de décision aussi euh, politique qui nous échappe parfois. Donc je crois que ce sont des expérimentations qui font avancer le cours des choses. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon action, c'est d'essayer de faire avancer, de faire bouger les lignes. Et je crois qu'ici, on fait bouger les lignes. Mais qui sont en plus ce qui est intéressant, c'est pas qu'ici, c'est-à-dire que nous debout, c'est quand même un phénomène mondial, sans faire de la propagande. mais... Euh, je ne sais pas sur combien de pays on est aujourd'hui, il y a une carte sur internet qui est assez édifiante du nombre de rassemblements, certains se font une fois par semaine, certains se font tous les 3-4 jours, mais euh, en Amérique du Sud, en Grèce, en Europe, partout, etc. Ça veut dire aussi qu'on se rend compte que même euh, au-delà de la loi travail, euh, des gens nous soutiennent à l'étranger qui ne sont pas concernés par la loi travail parce qu'il y a une volonté de niveler euh, de toute façon à l'international. Donc finalement, ça veut dire que là où individuellement dans les pays, on n'était pas assez fort pour se battre contre des mouvements peut-être que cette espèce de solidarité internationale fait qu'on commence à, à prendre conscience justement peut-être à travers les problèmes écologiques, que notre avenir est lié euh, quel que soit l'endroit où on vit finalement. c'est possible, c'est vrai que les, les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux sont universels. Il n'y a, a pas de frontières aux crimes environnementaux, donc c'est vrai que s'il y a un sujet qui peut euh, rassembler au-delà des frontières dans tous les pays, ce, ce sont bien les enjeux environnementaux et écologiques. Donc c'est vrai que plus on sera nombreux à s'en saisir, plus on sera nombreux à s'en préoccuper, quel que soit l'endroit où on vit sur cette planète, plus on permettra de, de, de, de faire avancer ces, ces combats-là. Et alors pour finir, un conseil aux gens qui nous regardent, s'ils veulent essayer de, de devenir acteurs positifs de ce changement-là, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire Bon, pour résumer tout ce qu'on tout ce qu'on a dit, euh, euh, manger mieux, c'est une première chose qui est très facile à faire aujourd'hui. Ça ne coûte pas plus cher de manger mieux aujourd'hui, de faire attention à ce qu'on mange. Il y a beaucoup d'alternatives là aussi, du circuit court, d'AMAP euh, ou autres euh, moyens de se, de se nourrir mieux. Euh, euh, et puis essayer de donner un peu de sens du quotidien. Je parlais tout à l'heure des, des banques. C'est vrai que toutes les banques ne sont pas les mêmes. Toutes les banques ne sont pas les mêmes et c'est très facile là aussi. Comme tu disais, changer quitter EDF pour Enerco, c'est facile. Changer de banque, c'est facile. Je vous promets, je l'ai fait, ce n'est pas, pas très compliqué. En fait, la NEF, je crois que pour l'instant, ils peuvent pas faire de crédit. Non, c'est le, copé... le crédit coopératif oui. qui, qui le fait pour l'instant, mais la NEF bientôt... La on, NEF on, fait de l'épargne pour l'instant, on espère. On va faire Effectivement, euh... il y a aussi, pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne, un peu d'argent de côté, on peut aussi épargner intelligemment. On peut choisir où on met son épargne, plutôt qu'acheter des actions dans l'industrie dans du pétrole. En plus, ce sera bientôt un très mauvais placement. <rire> Le pur point rentabilité financière sera bientôt un très mauvais placement. Il y a des fonds comme énergie partagée par exemple qui permettent de financer des projets d'énergie renouvelable. Donc ce sont des fonds euh, euh, éthiques qui permettent là aussi de financer des de, de beaux projets qui, euh, qui font du bien à la planète et qui nous font du bien à tous. Et les signatures de pétitions etc. en ligne pour interpeller les, les élus sur le TAFTA, tout ça, c'est utile Oui c'est utile, c'est pas suffisant. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien de signer des pétitions, il faut continuer mais à le si, faire. Si, si chacun le faisait, c'est-à-dire si par exemple on arrivait à un moment donné à avoir... Euh 20 millions, 30 millions, 50 millions de signatures sur une pétition, est-ce que ce serait vraiment utile Oui, c'est vraiment utile parce que nous, on a 8 millions par exemple de signataires sur notre pétition pour sauver l'Arctique. Save the Arctic, il y a 8 millions de signataires à travers le monde. Quand on va voir des décideurs politiques, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, et qu'on leur dit, c'est pas simplement Greenpeace qui vient, c'est Greenpeace avec 8 millions de personnes qui ont signé cette pétition, ça commence à être une masse critique qui permet d'avoir vraiment du poids dans les discussions et dans les négociations. Donc signer une pétition, c'est important. Au-delà de la signer, il faut la partager. C'est-à-dire faire savoir qu'on a signé cette pétition. C'est pas simplement un clic de souris. Ensuite, on quitte le site. Faites savoir que vous avez signé ces pétitions-là. Faites savoir que vous avez cet engagement-là. Il n'y a, a pas de meilleur moyen de, de, de, euh, de, de, con, de conviction auprès de vos proches, auprès de vos amis, que de faire connaître cet engagement. Il ne faut jamais avoir honte d'un engagement. Au contraire, il faut en être fier. Donc, dès qu'on signe une pétition, il faut le faire savoir. Ok, c'est noté. Bon, on était ravis de te recevoir. Et puis, ben, euh, reviens quand tu veux. Merci, avec plaisir. Et, euh, si jamais tu penses à des intervenants qui pourraient... Euh même à titre éducatif, expliquer aux gens euh, ce qui se passe aujourd'hui et comment vivre un peu plus en harmonie pour préparer un demain euh, meilleur qu'hier. N'hésite pas. Absolument.